Donc, je m'appelle Claire Balva, je suis la cofondatrice et CEO de Blockchain Partner. Blockchain Partner, c'est une start-up qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises sur la technologie blockchain. Et donc, on fait à la fois du conseil stratégique, du développement technique et de l'accompagnement juridique également. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est transparente, sécurisée et qui fonctionne sans organe central de contrôle. révolutionnaire parce qu'en fait la blockchain elle va permettre de s'échanger de la valeur de pair à pair. en fait avec internet ce qu'on arrive à faire déjà c'est s'envoyer de l'information de paire à pair, s'envoyer des fichiers par exemple sauf qu'avec internet quand on s'envoie des fichiers comme des photos ou du texte ces fichiers sont copiés moi si je vous envoie une photo vous avez la photo et moi j'ai toujours la photo si on veut faire ça avec de la valeur avec de l'argent par exemple ça ne marche plus parce que l'argent ne peut pas être copié et donc, pour la valeur, aujourd'hui, on passe par des grands intermédiaires comme les banques, comme les institutions. Et ce qu'apporte la blockchain, en fait, c'est justement de pouvoir s'échanger de la valeur avec Internet de pair à pair, sans avoir recours à ces intermédiaires. On va pouvoir, grâce à la blockchain, automatiser certaines transactions selon des conditions prédéfinies. Et donc, ce type de technologie va être accessible à des startups qui n'auraient pas pu proposer un service d'assurance si elles avaient dû passer par le monde bancaire traditionnel. Après, on a aussi un grand nombre de cas d'usage dans la certification de documents ou dans la traçabilité, par exemple. La blockchain, c'est une technologie qui est en fait assez naturellement au service du collectif parce qu'elle redonne le pouvoir aux citoyens et qu'elle veut responsabiliser les individus sur la valeur numérique qu'ils détiennent. C'est ça qui est vraiment révolutionnaire avec la blockchain, c'est qu'on peut détenir de la valeur numérique. Donc, naturellement, c'est une technologie qui redonne du pouvoir aux citoyens. Aujourd'hui, ou en tout cas dans les prochains mois, les prochaines années, que les standards sont définis. Et donc pour les entreprises, c'est extrêmement important de prendre part à cette aventure et de contribuer à cette recherche sur les standards, parce que sinon, elles risquent de se faire distancer dans les années à venir. Donc moi, mon message, c'est allez-y, expérimentez sur la blockchain.